Salut les astros Alors avant de commencer, je voulais remercier une personne en particulier, il se reconnaîtra, il s'appelle Titouan. Alors Titouan, ben, il m'a fait un super cadeau. Il m'a envoyé euh, par email euh, son tout premier, tout premier astrodessin. Et cet astrodessin, c'est un astrodessin de la Lune, le cratère Gazandi et Gazandi A. Et donc, euh, voilà, je, je te remercie, Titouan, et je, je franchement, tu es doué. Hein je vais mettre le dessin, là, vous allez le voir. Alors, vous voyez, c'est quand même un super dessin, Titouan, il a 10 ans, il a 10 ans, et il fait des dessins. Moi, si à 10 ans, on m'avait dit que je dessinerais comme ça, ben, je serais fou. Franchement, euh, mon tout premier astrodessin lunaire, il ressemblait absolument pas à ça. Donc, Titouan, tu es très doué, permets-moi de te le dire et de te féliciter. Euh, tu fais de l'astronomie avec ton papa, et j'encourage tous les papas et toutes les mamans eh bien, à faire de l'astronomie avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc Titouan: je vais à mon tour euh, faire un astrodessin de la mer des humeurs, et donc du cratère Cassandi. et je te le dis, ce dessin, il est pour toi, il est à toi. Alors, avant de commencer le dessin, je vais vous présenter mon matériel. Alors, pour faire ce dessin, vous avez besoin de créer Donc, ce sont des craies de pastel. Ce sont des pastels sèches, donc euh, également appelés soft pastel. Donc, ici, vous avez une pastel sèche euh, grise. Euh, donc, c'est de la marque, euh, la marque Rembrandt. Hein Elles sont franchement très très bien. Donc celle-ci, c'est euh, du gris, et vous avez le numéro de série, euh, je les mettrai dans la vidéo, je mettrai à chaque fois quelle craie je vais utiliser et le numéro de la craie. Donc du gris, un gris un peu plus euh, soutenu, euh, donc là ici j'ai pris du gris bleuâtre, hein, voilà, gris bleu, gris bleuâtre. Vous avez besoin également, <rire> forcément, eh d'une craie noire, donc du noir noir, hein, noir pur. Vous avez besoin aussi de son homologue euh, opposé, le blanc. Donc crayon en bande, quatre crayons en bande. Vous avez besoin également d'un crayon. Donc c'est un crayon euh, Chinese White, donc euh, blanc chinois. Vous avez également besoin, eh bien, d'un grattoir. Donc le grattoir, ça va avec les craies. Là, on va venir gratter les craies dessus. Donc euh, vous avez un, un grattoir pour le blanc, un grattoir pour le gris et le noir. Hein, voilà, vous faites plusieurs grattoirs Vous avez besoin aussi d'une estompe. Donc, crayon estompe, c'est du papier, euh, avec un embout pointu de chaque côté. Ça permet d'étaler, vous allez voir, hein, la technique de l'estompe. Donc là, j'en ai pris une, une, une assez grosse. Vous pouvez aussi en prendre des plus petites, hein, il y en a avec des plus petites. Donc, moi, je suis à l'aise avec les grosses. Hein, voilà. Vous avez besoin aussi d'une gomme. Donc là, ici, c'est la fameuse gomme mi-de-pain qui sont une sorte de pâte à qui permet de, de gommer, de pointer, etc. faire pas mal de choses. Vous allez voir que dans la vidéo, ben je vais pas m'en servir. C'est toi, Titouan, qui m'a inspiré, mais j'ai pas utilisé ma gomme. Et puis, bien sûr. Voilà. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est le kit du dessinateur sur papier noir. OK Donc, si vous voulez vous faire un kit, procurez-vous ces quatre craies, ce crayon, une estompe, une gomme un tac crayon et un grattoir. Hein Donc le grattoir, si vous n'avez pas, si vous voulez pas en acheter, vous achetez du... prenez du papier, euh, papier à penser. Hein. Voilà. Ça marche Allez, c'est parti Je ne sens plus mes doigts. Uh-huh. Et voilà les amis, alors, ce petit euh, dessin assez rapide finalement, une trentaine de minutes. Mais voilà, en 30 minutes, on peut raisonnablement sortir quelque chose euh, d'assez euh, bah, joli. Donc euh, mes amis, je vais vous laisser et puis euh, bah, à très bientôt pour un autre astrodessin peut-être. Hein voilà, allez, je vais rentrer parce que... caille.